Bonjour, je m'appelle De Delisanti, euh, je suis violoniste et je joue dans le projet Game La Lua, euh, j'anime des ateliers de danse euh, pour débutantes, je joue le violon pour les ateliers euh, à peau et je viens de rentrer dans le CA euh, de Menestress.